Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment interroger une base de données avec SELECT alors plus particulièrement on va regarder comment euh, choisir les lignes qui sont euh, affichées hein, pour pas systématiquement afficher toutes les lignes et euh, choisir euh, également les, euh, les, les, les colonnes donc on y va tout de suite donc on se connecte à la base de données voilà j'ai un compte qui permet ça on va utiliser une base qui s'appelle infoany. Donc elle est fournie, euh, vous la récupérez sur le site web, hein, vous la restaurez. Alors dans cette base ni qu'est-ce qu'on a Donc on a une, une unique table hein, donc qui s'appelle « Animal ». Donc on va commencer par faire euh, une requête qui est très tentante au début, c'est de dire, on fait un « Select étoile from animal ». Alors je vais faire, comme il y a plusieurs, ça va défiler un petit peu là. Donc « Select étoile from animal ». Donc là, ça nous affiche toutes les informations. Donc ça défile, ça défile, ça défile. Ça va, on n'a pas 100 000 lignes, donc ça va bientôt s'arrêter. Alors, donc cette requête euh, Select étoile, le étoile veut dire on, a, on affiche toutes les colonnes euh, de, la, de la table animale. Et From Animal, comme on ne donne aucune condition, rien d'autre, ça nous affiche toutes les lignes. Donc là, on a 168 euh, enregistrements euh, dans, dans, dans notre table. Alors, une première chose qu'on peut faire, c'est... Là juste pour regarder. Voilà, donc là c'est pour voir Count étoile. Et donc là c'est pour voir le nombre d'enregistrements qu'on a dans, dans, dans, dans, dans notre table. Donc ça c'est une bonne idée avant de lancer un Select étoile. Alors la structure de notre table. Donc describe animal. Hop, elle contient donc une bonne dizaine de. Voilà, 14 infos différentes ID, le nom de l'animal. Euh, voilà, son type, euh, quand est-ce qu'il est actif, euh, sa taille, son poids, etc., etc. Donc, on en revient sur notre commande, euh, notre requête SELECT étoile. Alors là, la première chose qu'on peut faire, pour regarder un petit peu ce qu'il y a dans, dans cette table, c'est de rajouter limite 5 à la fin. Ça, ça va nous afficher seulement les 5 premières lignes. Alors. C'est un peu mélangé parce qu'il y, y a. Voilà, c'est un peu dur à lire parce qu'il y, y a 14 infos, puis elles sont mises. Euh, voilà, la, la largeur de l'écran n'est pas assez grande. Alors là, on va afficher, afficher ça un peu différemment. On va mettre anti-slash-g. Donc euh, sous Maria DB ça permet de présenter euh, les informations. Euh, voilà, donc ça c'est le premier animal. Le second, euh, voilà, le troisième. Voilà, par exemple, African Lion. Hop on va aller juste pour la forme hein. donc ça c'est des données que j'ai récupérées euh, donc sur euh, une API euh, animal. je fais un copier-coller voilà donc on a euh, une image euh, dans Wikimedia euh, on récupère une image de lion donc la première euh, manière de faire c'est euh, ça alors après ce qu'on peut se dire aussi c'est bah oui mais moi dans mes infos par exemple euh, sur tous les animaux là sur mes 168 animaux j'ai envie de récupérer juste celui qui a pour id 3 donc là je vais faire ça autrement on va écrire where id égale 3 donc le where ça permet de rajouter une condition qui euh, nous permet de dire voilà je vais dans, parmi tous les animaux la condition à vérifier c'est id égale 3 d'accord euh, on aurait pu aussi dire par exemple euh, le nom c'est voilà, le 3 c'est African euh, lion, je peux le sélectionner. Donc name, on aurait pu obtenir le même résultat en disant where name égale. Alors là, il faut faire attention, comme c'est un texte, il faut mettre euh, des doubles cotes ou des cotes simples. Hein, mais, donc là, je mets des doubles cotes et là, on obtient le même euh, résultat. Hein. Donc il y a juste un animal euh, qui s'appelle euh, African euh, euh, lion. Alors maintenant, on... donc là, ce qu'on a fait, donc voilà, hein, sur le champ nom, on pourrait. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi Il y a des. Euh, alors je reviens sur le describe animal. Voilà. On a, euh, par exemple, euh, le, le type d'animal. On va regarder euh, qui sont les, les marsupiaux. Donc, euh, donc on va faire un select étoile. From, alors, on va mettre les noms. Voilà, on va sélectionner une colonne par exemple. Name euh, from animal where. Donc, on veut ce qu'on veut c'est que euh, le type de l'animal. Voilà, on veut que ce soit donc c'est du texte. Donc, faut mettre aussi. Donc, mar. Alors, mar su Voilà, toc. Donc on a euh, trois marsupiaux euh, dans, notre, euh, dans notre base de données. Hein. Voilà. Alors maintenant on va aller un petit peu plus loin. Euh, donc là on a on a des égalités. Alors des fois il peut se passer autre chose, c'est que par exemple il y a euh, l'habitat. Ouais. On va regarder les animaux qui habitent dans le, dans le désert. Donc ouais, habitat égale donc, désert. Alors si je fais ça comme ça, je dis ah bah tiens dans mes dans ma base de données, j'ai juste deux animaux qui vivent dans le désert. Alors si on regarde un peu les euh, on va regarder un peu les habitats qui sont cette base de données. Alors on va faire voilà, comme on, comme on regarde, on va pas en regarder trop, on va regarder une vingtaine d'habitats. Voilà, et on va regarder juste les voilà, habitats. Donc là, on sélectionne donc la colonne Name, la colonne Habitat, et voilà, on a tout qui sort. Alors, est-ce qu'il y a du désert ici Oui, on voit par exemple le lion africain, là, il vit dans le désert. Mais tout à l'heure, pourtant, quand on a fait la, la, la recherche, euh, on n'a pas trouvé euh, le lion. Alors, pourquoi Parce que désert, il est il est contenu dans, euh, dans l'habitat. Et euh, d'ailleurs, il est même à la fin de habitat. Donc, on va faire notre recherche un peu différemment. On va dire... On va pas utiliser égal, on va utiliser un autre opérateur qui s'appelle like. Donc, l'habitat donc qui commence par le pourcent, ça veut dire quelque chose, et à la fin, on veut qu'il y ait désert. Donc on va regarder ça. Voilà, donc dans, dans ce cas-là, donc les habitats euh, comme ça, là, semi-désert, désert, on va finir par les... Euh, pareil, le bear, là. Voilà, on l'a euh, aussi ici. Alors, je suis en train de le regarder... Donc on l'a pas alors il y a peut-être une... Bon, ça c'est le fel alors c'est pas grave, ah oui parce qu'il y a deux s voilà j'avais mal lu Ouf. alors après on peut aussi se dire euh, donc on en a 11 comme ça on peut aussi faire euh, donc le pourcent on peut aussi le mettre euh, à la fin on va dire ça commence par des euh, désert et ça finit par euh, quelque chose d'autre c'est suivi par quelque chose d'autre donc là on trouve d'autres euh, animaux, on en trouve 6 euh, voilà, puis si finalement on veut le désert placé n'importe où on va mettre cent. voilà, donc là on veut les, les noms des animaux qui ont leur habitat qui contiennent le mot désert finalement, parce qu'il peut y avoir n'importe quoi avant n'importe quoi après donc voilà, donc finalement on a 10, 18 euh, animaux là dans ma base de données donc, qui, euh, qui sont concernés par un, un habitat dans le désert alors on va regarder autre chose, maintenant on va regarder une autre, une autre condition par exemple sur la durée de vie Là, on a vu des conditions sur du texte. On va regarder aussi donc, une, une condition sur un int. Donc, sur euh, sur euh, voilà sur la durée de vie. Donc, on, on y va tout de suite. On va par exemple dire quels sont les, les animaux. Euh, voilà, On veut les, les, les noms des animaux. Donc, on va aussi afficher leur durée de vie. Hein, span. Alors, WHERE. Donc, cette durée de vie qui est supérieure ou égale à 50, par exemple. Les animaux qui vivent plus de, plus de 50 ans. Alors, on y va. Alors, « name », il a un problème, la commande « infield list ». Oui, alors là, j'ai fait une faute de gros doigt, J'ai oublié de préciser que la table, c'était dans « animal » on y va, voilà, donc dans ma table animale, j'affiche deux colonnes, donc je choisis mes colonnes, et lifespan supérieur à 50 donc là, voilà, j'ai une, une 14 animaux comme ça euh, on peut, bah on a fait supérieur, on peut aussi faire égal hein. donc euh, on a ceux qui vivent exactement, euh, qui ont une durée de vie approximative de, enfin de 50 ans quoi, ce qui est enregistré dans la base de données et inversement, euh, bah, c'est un nombre hein. donc on peut aussi, euh, par exemple, ceux qui sont inférieurs à à moins de 5 ans, donc on, on, trouve, euh, on trouve ça donc voilà, donc arrivé à ce stade on a un peu fait le tour hein, on arrive à donc sélectionner les colonnes affichées étoiles c'est toutes les colonnes, sinon on nomme les colonnes on les sépare par des virgules, après pour euh, pour limiter, euh, pour choisir les, les, les lignes qu'on affiche, donc les enregistrements hein, on peut utiliser un where euh, si c'est un nombre on met directement la valeur sans mettre de, de double voilà, de double cote. Euh, quand c'est un texte, on met, une, on met une double cote. Voilà. L'égalité, bah, égal et avec double cote. Et euh, sinon, on peut utiliser l'opérateur euh, like pour, euh, pour faire notre choix. Bah Écoutez, euh, sur ce, euh, bah, je vous dis au revoir. Merci pour votre attention et euh, à bientôt.